bonjour. Bonjour. Alors, on va, on va cela jouer euh, convivial. Ben, J'espère, oui. Ça veut dire qu'on va pas se vouvoyer. Non, on va se tutoyer. On va se tutoyer parce que moi, j'ai l'immense honneur, René, de t'avoir déjà rencontré et que et que ce n'est qu'une retrouvaille pour moi. Et en tout cas, j'en suis hyper honoré. D'abord parce que euh, je parle souvent de, de toi avec Amandine Meunier, qui est chroniqueuse à faux de Foot et je parle de toi en bien, en permanence. Et j'ai dit, dit à Mandine, il faut absolument que je rencontre René parce que, parce que je pense qu'il a sa place euh, dans le foot de foot. Et on a besoin de parler de ces personnes qui ont un handicap euh, difficile euh, et euh, je voulais absolument venir te voir pour ça. Mais dis-moi René, qui es-tu ben, je m'appelle René Pouté, je, je suis euh, né à Marseille, je, je suis le président de l'Andy Fan Club OM depuis 2005. Euh, voilà, Je suis, je suis depuis l'âge de 7 ans, je suis l'Olympique de Marseille. Un peu, on va pas, dire que ça fait, ça fait quelques jours. Ça fait quelques jours. Ça fait quelques jours. Mais comment ça se passe, euh, René, quand on a par exemple des matchs, comme pour ne pas le choisir, un PSG OM ou un OM-PSG alors, PSG et l'OM, euh, nous n'y sommes allés qu'une seule fois. Au Parc des euh, Princes À Paris, oui, à Paris. Euh, on a été assez bien reçus, puisque... Assez euh, bien reçus Assez bien reçus, je dis bien. Je suis un peu Asse... inquiet quand je dis assez Alors, bien reçus. assez bien, pourquoi Parce que euh, si on n'avait pas rencontré et, et, et si on n'était pas devenu ami euh, avec mon homologue de Paris, euh, je pense qu'on aurait eu des difficultés euh, de trouver agarré, déjà, euh, C'était très difficile, c'est dans, dans une rue qui est, euh, disons, à, quoi, à 50 mètres du stade, mais il faut savoir. Mais il euh, n'y avait pas une organisation préconstruite avant de dire « attention, non, on arrive, euh, est-ce que... » Non, moi, euh, je vais te dire quelque chose de sincère, euh, je ne je, je, je vais, je vais pas avec les autres, les autres supporters. Euh, pourquoi Parce que... S'il y a un problème, un jour, euh, il faut partir en courant et tout, et moi, avec les handicapés, je ne peux pas. Donc, je pars toujours à part. Je suis avec eux, je suis avec les, les autres groupes, mais à part. Parce que j'ai trop de, de soucis de penser à mes personnes qui sont handicapées. Comment, euh... comment René, ça se passe avec les groupes euh, Comment ça veut dire que tu départages les groupes de personnes à mobilité difficile Tu les départages parce que vous êtes commis exactement ben, euh, cette année, on finit à 518 personnes exactement. D'accord. Nous sommes le plus grand club d'Europe de supporters à D'accord. C'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal. Super. Euh, donc, alors, moi, ouais. je, je m'entends très bien avec tous les autres groupes. Les Winners, les Dodgers, les MTP, les ultras les... Enfin, je m'entends très bien. Voilà. Je n'ai pas de problème avec eux, euh, mais je difficile de, de, de partir avec eux. Donc je pars toujours à part. Et j'arrive toujours à trouver, euh, si tu préfères, des, des, des, des méthodes pour, pour pour arriver devant le stade et pas être embêté. Mais dis-moi René, pour gérer 500, comme tu m'as dit ah, je, je, je Comment, part, comment je, tu fais Je pars pas avec 518 personnes, nous je... bien. Euh, le plus grand nombre de personnes avec lesquelles je suis parti, euh, ça remonte déjà à un paquet d'années. Euh, on va dit même un paquet de jours, puisque tu avais dit ça. <rire> oui, je je suis faire. monté à Paris, donc nous sommes montés à Paris, nous étions 100, 160 personnes. C'est très difficile. Très mais, mais très mais René, très difficile. comment, par exemple, je ne sais pas, euh, le OM, OM Clermont, comment tu as géré OM Clermont, là, voilà, comment, comment tu Alors, défies, voilà. tu euh, le... sais quoi, on arrive devant le stade, il y a quelqu'un qui pousse euh, malheureusement euh, ces personnes, Comment tu gères la personne qui, qui pousse le, la personne en, en mobilité difficile Comment tu t'arranges pour faire ça C'est du boulot C'est du boulot, mais euh, disons, comment je pourrais dire Tu sais, c est, c est, on, on, maintenant, on sait faire. Donc, on a une pratique qui est superbe. Euh, si tu préfères, ben, nous, on avertit nos gens en leur disant, voilà, il faut que vous arriviez de telle heure à telle heure, à tel endroit. Bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que, mettons, pour gagner, euh, on leur donne rendez-vous au parking, qui est le Puget P7, partant de là, après, ils viennent à nous rejoindre, en prenant l'impasse de là haut -là. je sais pas si tu connais, c'est celle qui longe le le stade de l'Or. Oui Voilà, c'est une petite impasse. Oui, il le, impasse, il y a le P5 ici, oui, oui, d'ailleurs, voilà, ça. donc, on les attend en bas, on les attend en bas... Si euh, ils ont besoin de nous, on les accompagne à leur place, jusqu'à leur place, jusqu'à ce qu'ils soient installés et tout, et on revient. J'ai 36 personnes qui sont là, tous les matchs, 36 personnes bénévoles qui viennent et qui, qui s'occupent des... René, euh, oui. bénévole, oui, c'est bien, oui. Mais, mais on regarde le match aussi. Ben oui, euh, ah ben oui, bien. ah ben, bien, oui, non, ah ben oui. Bien, oui, disons que si tu préfères, le, le système c'est de, de mettre en place tout le monde, un quart d'heure avant le début du match, on rentre dans le stade, on regarde que ces personnes-là soient bien installées oui. et tout, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas des, des, des personnes valides qui soient venues leur prendre leur place. Ah oui. Et partant de là, nous, on a des emplacements pour surveiller justement ces gens-là. Je vais, dire, euh, je vais parler d'un de, de exemple, de, ben, dimanche dernier, contre Clermont, euh, euh, on est surveille, puis... Mercredi, euh, mercredi dernier. Un euh, Mercredi, oui, c'est vrai, mercredi ah. dernier. Euh, on a eu un handicapé qui a fait un malaise, donc ah. euh, voilà, on est là, juste vite, vite, vite, on appelle euh, la Croix-Rouge, les pompiers, on, a, on fait ce qu'il faut faire, voilà. Donc, si tu préfères, on est là pour les surveiller, euh, alors qu'on a, qu qu a fait notre travail déjà, euh, d'accueillir de, de, ces gens-là, voilà, donc on est surveillé, s'il y a un problème, on est là, Mais René, je subodore que tu dois avoir des demandes du soir au matin et du matin au soir. Euh, voilà, exactement. Ouais, oui. Alors, euh, le, le système, c'est que, on euh, s'est toujours entendu avec les, les gens... C'est-à-dire que tu as une quota un quota à respecter J'ai un quota à respecter. C'est-à-dire que là, tu me dis 36, tu ne vas pas aller à 50. Non. Non, Mais non. tu peux aller à 40. Euh, voilà. Si, si euh, pour les gros matchs, euh, ah. je demande à l'Olympique de Marseille, qui me donne, disons, 400 personnes supplémentaires, c'est justement pour bien, disons, les gérer, ces gens-là, pour qu'ils n'aient pas de problème. Et c'est vrai que, je peux te dire quelque chose, c'est qu'on reçoit des, des, des, des, des, des mails, euh, des gens qui nous disent, mais c'est... il n'y a qu'à qu Marseille, moi ça Et quand on me dit, il n'y a qu'à Marseille, je te dis... Je suis gonflé, hein. je, je suis heureux. heureux, je suis heureux, je suis heureux, mais on est tous heureux, parce que je fais des commissions aux bénévoles que nous avons, en disant, ben voilà, on a eu des remerciements, et mercredi, justement, il y a un couple qui est arrivé, ils étaient, ils étaient cinq, avec une, une dame qui était en fauteuil roulant, quand elle nous a vu à la fin du match, elle est venue rester avec nous, nous dire, ce que vous faites, c'est merveilleux, elle m'a dit, cette dame, elle m'a dit, mais je me suis senti, euh, j'ai senti qu'on s'occupait de moi. Alors que dans, le, dans la vie normale, à part mon mari et deux, trois amis, que j'ai... Est-ce que, est que la direction de l'Olympique de Marseille est, euh, est sensible à, à ton Très sensible, très sensible. Ouais, ouais, sensible. Est-ce que, est que tu as déjà rencontré M. Longoria Est-ce que tu en as parlé avec lui oui j'ai rencontré Monsieur Longoria, j'en ai parlé avec lui j'ai rencontré monsieur Marcourt aussi et monsieur Marcourt et monsieur Longoria est-ce qu'ils sont sensibles à ce que tu fais Et est-ce qu'ils mettent vraiment tout en place pour que tu sois dans de, pour que tes personnes à handicap difficile soient euh, bien la condition et, bah, parce ouais. que on a parlé d'un souci avant de commencer l'émission. Tu me dis, euh, oui, mais tu comprends, dans le second étage, je me rappelle plus ce que tu m'as dit tout à l'heure, dans le second étage, les gens ils se lèvent, et puis à la limite, il y en a qui te répondent avec ce qu'on appelle des bras d'honneur à Marseille. Oui, alors, euh, oui, euh, non, mais ils sont conscients, attention, l'Olympique de Marseille, heureusement, je, je pense que c'est un des rares clubs qui euh, nous permet d'arriver de, de, de, de, à, à ce point-là, à avoir 520 personnes. Euh, je, je pense qu'on peut faire le tour de, de, de France, il euh, n'y a personne. Hein. Je peux te dire qu'à Lyon, à Saint-Etienne, bon, Saint Paris, euh, Bordeaux, euh, Lens, tous ces clubs qui ont, qui, ont, qui ont des clubs de supporters handicapés, n'ont pas les moyens que nous avons. Nous. Déjà, ils ne font pas ce qu'on fait, mais alors, pour en venir, euh, les, la direction de l'Olympique de Marseille, euh, ils savent ce que je fais. Tant qu'ils peuvent m'aider, ils m'aident. C'est vrai que, comme ils m'ont dit, on n'est que euh, locataire de... de, de oui, voilà. Est Alors, le problème... C est, c est, eh oui, mais le stade, il est mal fait. Il est mal fait pour nous. Que vous Je veux dire, on parlait qu'ils auraient pu trouver la solution de faire un, un, quelque chose de surélevé de manière à ce que le monsieur qui est en fauteuil roulant ou la dame qui est en fauteuil roulant puisse avoir une visibilité meilleure Exactement. que ce qu aujourd'hui. Parce que là, comment tu fais Tu as un groupe qui va mal voir et tu as un groupe qui va bien voir. Alors, voilà, j'ai... Euh, j'ai un, deux, trois groupes qui voient euh, le, le match à peu près dans à le peu bon, près. À peu près, oui. Je t'expliquerai pourquoi. Dire que ça se lève encore. Euh, c'est pas que ça se lève. Il y a trois endroits où disons, allez, c'est bien. Euh, le cinquième niveau, c'est un peu haut pour eux parce que euh, toutes les personnes qui sont en situation de handicap ont des difficultés de, de visibilité. Et oui. Ça fait un peu loin. Mais bon, allez, on va dire, c'est bien, c'est cadré, c'est fermé, gens, ils, ils sont en pas. sécurité, il n'y a personne devant qui se lève parce qu'ils sont assez en hauteur et tout. jean le système, c'est que quand on arrive à un certain euh, niveau euh, extrême de, de, de la tribune que nous avons, il y a des difficultés de visibilité euh, par rapport au stade. Et le deuxième niveau, comme je te disais tout à l'heure, euh, le système, c'est que les gens se lèvent et les, les personnes en situation de handicap, surtout ceux qui sont en fauteuil roulant, ils ne voient plus rien. C'est-à-dire qu'ils le, paient leur, euh, leur cotisation, leur, leur abonnement et tout, pour manquer, disons, 99% des occasions qui se passent euh, dans le stade. C'est injuste ça. Et eh oui, c'est injuste. Mais Comment faire Alors, c'est vrai qu'il y a eu des discussions, et il y en a actuellement avec des gens qui sont allés euh, voir la, la mairie de Marseille, qui discutent avec eux pour voir si... On peut améliorer. On peut améliorer, mais bon... C'est compliqué. Vous savez, c'est très compliqué. J'ai rencontré euh, un monsieur, euh, Monsieur Aldebert, Thierry Aldebert, qui justement, quand il était, euh, ça fait un an, un an et demi qu'il n'y est plus, euh, était venu voir la situation. Et il m'a dit, c'est impossible, on ne peut pas. On peut pas faire un, quelque chose le levier parce que déjà, sinon, le, le, le fauteuil roulant il risque de, de tomber en arrière. Euh, c'est impossible. À faire sur ce, sur ce stade-là, actuellement, des améliorations pour les fauteuils roulants, en, au deuxième niveau, c'est impossible. Pour ceux qui sont euh, marchands et qui sont... Euh, euh, dans la tribune aussi euh, gagnée R, euh, les gens, ils se lèvent. Et eux, la plupart du temps, a, je crois que tu as dû voir un petit oui, peu, les handicapés, ne sont pas très grands. Oui. S'ils se lèvent, même eux, s'ils arrivent à se lever, voilà. Donc, nous avons cette tribune R, où nous avons de gros, gros, gros problèmes. J'imagine. Voilà. J'imagine. Euh, René, euh, quel âge as-tu <rire> Moi je ne suis pas gêné, dans 3 mois j'ai 79 ans. D'où vient René, d'où vient ton énergie, ton occupation, d'où tu prends tout ça Quel est ton secret pour, pour faire autant oh, de bien aux gens Je n'ai pas de secret, tu sais, je vais te dire, je, je suis une personne handicapée, ça ne voit pas, mais euh, j'ai de gros handicaps. Et si tu préfères, à comme je t'ai dit, à l'âge de certains, j'ai commencé à aller au stade. Et quand je me suis retrouvé dans cette situation, j'avais un peu honte. Ah. Et oui, et oui, parce que on était trimballés à droite et à gauche dans ce stade. On n'avait pas un endroit euh, euh, qui était euh, révolu pour nous. Et même les. Allez, quand il y avait un endroit, il y avait quoi, 30 personnes, c'est-à-dire que si tu arrivais 31ème, tu n'avais pas la place. Oui, Allez je, au stade. je me Alors, souviens, je vous ai même vu pour la piste cyclable. Exactement, piste, exactement. C'est bien ça. Exactement. J'allais avec ma, ma pauvre maman, et nous on sortait <coughs> dans le virage. Et je voyais les handicapés, euh, je me disais, putain, ils sont là. Je te parle de ça, de Fiavo, Joseph, ma, Manusso, de voilà. toutes euh, ces belles légendes que, que tu as connues exactement. et que j'ai connues parce qu'on est à peu près de, de la même euh, génération. Mais tu sais René, euh, moi je suis euh, hypersensible euh, de, de ce que tu fais, franchement, moi je te tire mon chapeau euh, et je voudrais aussi avoir un peu de, ben, ton ressenti un peu euh, euh, alors, sur tous les événements qui se sont je, passés. Je te reprends quand même parce que tu dis, euh, je vois ce que oh. tu fais, je, alors je te reprends parce que si j'étais seul je ne pourrais pas la faire. Oui, bien sûr. Il faut bien dire que. que tu es entouré. Euh, voilà, je suis entouré de. Et tu de, es entouré de... par qui Par des, des gens comme Amandine Meunier comme... Voilà, exactement. C'est voilà. des bénévoles. Euh, je peux te dire, j'ai un docteur, j'ai un avocat, ah ouais. j'ai des, des infirmiers, j'ai. Super. Euh, j'ai euh, un chef de, de, de, de, de, de, de service. Écoute. <coughs> tu as tout le monde bientôt tu auras tout... même un présentateur de foot de foot <rire> qui viendra, euh, qui viendra euh, eh ben, euh, tu sais euh, les, les portes sont le monde. Eh ben, écoute c'est pas, pas tombé dans l'oreille d'un sou mais moi je voudrais avoir un peu ton... tu sais que notre émission elle est basée sur le foot amateur ouais. sur le foot féminin mm -hmm. dont on ne parle pas trop et c'est pour ça que moi j'ai pris cette émission pas que de parler de l'Olympique de Marseille mais parler du foot amateur, de ces gens qui vont tous les dimanches bénévolement autour des stades, et du foot féminin qui prend une ampleur pas croyable en ce moment, et on en a vu la preuve avec l'équipe de France. Mais dis-moi, René, l'Olympique de Marseille, c'est quand même un sujet qui te touche. Euh, c'est pas que ça, ça c'est pas que ça me touche. <rire> oui, c'est <a>, <rire> pas que ça me bon, touche. Tu sais, à Marseille, je veux te dire, c'est... Euh, on peut dire ce qu'on veut, c'est une religion, c'est... Oui. Moi, euh, si tu préfères, depuis, euh, depuis 30 ans que je suis dans, dans l'association, euh, je dors avec l'OM, je vis avec l'OM. Et là, de plus en plus, puisque, comme, tu as, comme on a dit tout à l'heure, je fais euh, euh, la biaterie aussi euh, pour les handicapés, euh, j'en fais une partie, entendons-nous bien. J'en fais une partie parce que, eh oui... Ces gens-là n'ont pas de, de, de, de, de chéquier, ils n'ont pas de, de, carte de, de, de carte bleue, ils n'ont pas de. de il y en a beaucoup qui sont sous, sous tutelle, il y en a beaucoup qui sont dans des Comment ça marche pour, quand ils arrivent Et Qui les je... amène au stade Alors, qui les amène euh, Soit. soit il y a une organisation là. Ben oui, il y, y a alors c ils sont dans des centres, il y, y en a beaucoup qui sont dans des centres, donc il y, euh, y a des gens qui, qui les amènent. Euh, soit ils sont handicapés, euh, marchant ou fauteuil. il y a les, un des parents qui les amène. Je peux te dire que il y a, y, a, y a deux personnes que, que j'admire moi dans, dans, dans mon association, c'est deux dames. Alors je vais dire juste les prénoms. Oui. C'est deux Daniel. D'accord, deux Daniel, très vite. De Daniel. Si elles euh, si elle vont nous voir, oui, bonjour les deux oui, Daniel. Oui, oui, elles vont nous voir, bonjour les deux Daniel. Je vais te dire, je, je, je me dis tout le temps, mais comment ils arrivent, moi je fais des choses, mais elles, elles, elles, elles poussent leur, leur, leur enfant leur Je regrette qu'elles ne soient pas là aujourd'hui, hein. Ben écoute, euh, je ne sois pas là parce que euh, j'aurais aimé avoir leurs témoignages aussi. Eh ben c'est une prochaine. Hein. Alors si si a lieu. Alors une prochaine il y en aura certainement une. Une prochaine. Moi ce que je vais te demander c'est une demande que je fais. J'aimerais venir avec mon cadreur qui s'appelle Patrick Jourdeuil et qui me suit. Alors il me suit dans tous les. Il est pas trop football mais il me suit. Alors des fois on s'engueule mais mais je l'aime beaucoup. Euh, euh, J'aimerais euh, René. J'aimerais faire connaître vraiment aux auditeurs ce que vous faites, mais dans le cœur du jeu. Ça veut dire qu'un jour, si c'est possible, j'aimerais faire une interview aux gens qui sont à l'intérieur du stade, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. etc. Ça, c'est un truc que, que, que je demande solennellement. Et je voudrais que les, les auditeurs, puisque nous, on a une émission maintenant qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, et, et, et à mon grand plaisir, j'aimerais que les auditeurs se rendre compte le travail que tu fais Alors, euh, c'est volontiers. Moi, j'ai dit tout le temps, euh, c'est vrai que René, il est, il est président, il faut un président. Euh, c'est vrai que René, quand il y a certaines choses, il faut qu'il soit là. Mais euh, moi, le, le principal, le c'est principal, l'association et de voir justement ces gens-là, comment ils pratiquent, comment ils font et tout. Je peux te dire que, ces deux dernières, justement, que je te parlais, euh, elles font des déplacements à l'étranger avec moi. C'est intéressant, ça. Elles, elles, elles poussent leurs enfants, qui a 50 ans, qui sont costauds et tout, et il faut voir comment le font. Parce que quand tu as un fauteuil roulant, euh, et que tu n'as pas euh, de mobilité, et qu'elles le prennent, elle le soulève pour les mettre dans le lit, euh, elle les lave et tout et tout, euh, c'est costaud, c'est balèze, et puis elles en ont là-dedans. Elles en ont parce qu'elles en ont aussi bien là-dedans que là-dedans. Pour mener leur enfant, c'est leur enfant. C'est vraiment, enfant. vraiment tu... incroyable. Tu et, sais... et, et même des fois, je ne vais, je vais pas dire que ça ne les intéresse pas, parce que vu que les enfants ils sont adeptes, je vais dire, de l'Olympique de Marseille, elles le sont devenues aussi. Et quand on fait des déplacements, Malheureusement, il euh, y en a une de Daniel qui a été bien fatiguée, qui ne pourra pas venir au déplacement, mais on va pas... moi, de, de tout cœur, je veux penser à elle. Ah, non, mais c'est bien. bien. Tu sais, René, c'est vraiment intéressant. Euh, que normalement, on a une interview qui, qui dépasse le timing, parce qu'on va prendre, nous, euh, avec Patrick, on va prendre 2 minutes, 2 minutes 30, parce qu'on ne peut pas rester trop longtemps sur la même personne. Mm -hmm. Mais je vais prendre un maximum pour pouvoir, après, au montage, sortir les meilleurs moments que j'ai avec toi. Et pour, je voudrais aussi mettre dans ses meilleurs moments l'Olympique de Marseille, les joueurs ah ouais. de l'Olympique de Marseille. Comment René toi qui est à l'Olympique de Marseille depuis de nombreuses années, comment tu ressens cette nouvelle saison Igor tu dors. C'est un nom qui qui est, est... Euh, est un nom qui, qui a laissé euh, oui, pas euh, mal de critiques là au euh, début. oui, oui, oui. À aujourd'hui. On a un Olympique de Marseille qui vient de faire quatre matchs, je crois, mm -hmm. ou cinq, je ne me rappelle pas très Tout bien. Les et les quatre, on les a, on les a quasiment faits, à part un match nul. Un match hein. nul, voilà. les autres, on les a gagnés. Voilà, et puis, clairement, on les a battus avec euh, la canne à pêche. Et après, on a euh, la géocère. Mm -hmm. René, ton ressenti, ton sentiment. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Pourquoi Bambadien, ça va faire plaisir à, à notre ami Amandine Meunier pourquoi Bambadieng euh, a failli partir et pourquoi on ne garderait pas un joueur comme celui-là Alors, euh, tu sais, moi je vais te dire, euh, déjà je fais, euh, l'année dernière, je ne m'y attendais pas qu'on finisse deuxième. Je le dis sincèrement, c'est mon ressenti. On finit deuxième, je me dis, ah, il va falloir quand même améliorer euh, l'équipe. Eh bien voilà, on a amélioré, on a amélioré sincèrement. Moi, mon point de vue, je, je fais confiance à M. Longoria. Pourquoi euh, Mais est-ce que tu fais confiance nous... à M. Longoria Et est-ce que tu as fait confiance à Igor Tudor, qui a débarqué à l'Olympique de Marseille on, on, va, on va y venir. D'abord, moi je dis, j'ai une entière confiance à M. Longoria, parce qu'il va nous chercher des joueurs, mais euh, qui c'est celui-là Puis finalement, quand on va jouer, on dit, oh attends, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, euh, il fait avec les moyens qu'il a. Je sais pas quels moyens il a, je ne sais pas, je sais pas. Parce qu'on entend quand même, euh, hier soir je regardais euh, une émission euh, euh, qui nous disait jusqu'au dernier moment, les joueurs qui, qui Ça s'appelle l'équipe 21. Voilà. Oui, bon, mais bien sûr, voilà. on peut le dire je, parce que, que dire. je suis en conflit moral avec eux. Je vais t'expliquer pourquoi je suis un conflit moral. Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Grégory Schneider. Oui. Que tu as sûrement oui. écouté. Voilà. Ouais. Et je suis même un conflit avec le canal Football Club. Parce qu'au canal Football Club, il y a une dame qui s'appelle Laure Boulot. Oui. Qui est jolie. Tout à fait. Mais elle est que jolie. Elle est que jolie. Voilà. Mais je, je, je te laisse finir euh, ce ouais. que tu avais envie de dire. Alors, euh, où c'est que j'en étais <rire> Ben, écoute, tu... tu... Je... Voilà. Euh, voilà. Donc, euh, moi, M. Longoria... Euh, et justement, à cette émission, il disait euh, Oui, s'ils vendent ces joueurs, c'est qu'ils ont besoin d'argent. Alors, on entend toujours euh, Ils ont besoin d'argent. On a vu euh, l'histoire de l'UFA qui ont averti l'Olympique de Marseille en disant Vous avez débordé, dada, dada, dada. Alors, je me dis Est-ce que, justement, avec ce qu'il a, il arrive à nous présenter une équipe qui est pas mal Bon. Moi, je fais confiance. Je fais confiance parce que. Euh, C'est un monsieur, quand euh, il, il vient aux réunions, il ne se gêne pas, il ne s'est jamais gêné. Il a dit ce qu'il pensait, il a dit ce qu'il faisait. Quand il nous a dit euh, au début de l'année, euh, on changera une dizaine de joueurs, il a fait. Quand il a dit que euh, certains joueurs... Euh, Brantignoles, voilà, je leur ai proposé, ils ne veulent pas... Blbdom, euh, voilà. Donc, après, euh, tu, me dis, tu me parles de... de... Moi, je voudrais euh, connaître ton sentiment sur Bamba J'allais t'en parler. Ben, ah ben, c'est parfait. Voilà. Moi, euh, alors c'est un joueur qu'on a eu pour pratiquement rien. Oui. Hein, non, pour il pratiquement rien. Voilà. Donc, euh, euh, il me plaît bien. Moi, il me plaît. C'est un joueur qui me plaît. Euh, Surtout que bon, il n'était pas professionnel, il arrive dans une à droite, Pas à droit, pas droit devant les buts. Et il est jeune, il faut le former. On est d'accord. Il a quand même passé, il a quand même passé, il a fait un long passage au centre de formation. Oui, oui, mais euh, tu sais.. Euh, un enfant de, de 18 ans, 20 ans, euh, il, il, il va à l'école, il apprend la théorie, après il a la pratique à faire. Mais là, c'est exactement pareil. Je pense qu'il a fait une, un apprentissage, un apprentissage maintenant il a la, la pratique à faire. Et la pratique, c'est de savoir avec qui il joue et comme il joue. Et d'être un petit peu intelligent, de dire, oui, j'ai un ballon, je ne vais pas tirer de suite parce que je suis mal placé, il faut que je repasse mon ballon. Ça, c'est la pratique. C'est la pratique qu'il va y avoir sur un jeu de ballon moi je le dis sincèrement, c'est un garçon qui me plaît maintenant est-ce qu'il rentre dans les euh, moulins Tudor je ne sais pas mais dis-moi René euh, 15 millions c'était intéressant de le vendre, 12 millions c'était intéressant ça faisait rentrer de l'argent dans les caisses non alors si c'est parce qu'il manque euh, euh, il manque de l'argent euh, ben, c'est ce dans que nous club, avons parlé il y a deux secondes voilà je dis je ne sais pas Bon, est-ce je... que c'est bien de Moi je dis partir non. Jacques pour récupérer Pierre, qui est peut-être moins dans la valeur Moi, je dis non. Toi, tu dis non. Moi, je dis non. Moi, okay. je dis... Je, je, je te l'ai dit au départ. Et bien sûr, bien sûr. Euh, ben, ben, bien, il me plaît. Euh, c'est un joueur que peut-être, il faut lui donner quelques coups de pied au cul, comme on dit à Marseille, pour lui dire, attends, tu vois, euh, voilà, la pratique, elle est comme ça. Euh, après, maintenant, je ne sais pas ce qui peut se et passer. Cette méthode Mais de... mon point de vue, même entre 12 et 15 millions... Je le dis sincèrement, je pense que c'est passé. Je ah. pense, je pense que c'est passé. Il vaut plus. Mon point de vue, cette année, s'il est tout le temps, parce que euh, je ne sais pas, ce matin, j'ai regardé, il peut partir encore. Oui, c'est vrai. Voilà, donc, voilà. Je pense que si cette année... Euh, on lui donne 3-4 coups de pied au cul et qu'il. Il... il va aller plus vite. Voilà. Il va aller plus vite. Moi, bon, Bruno bon c'était joueur d'avenir. Et pour le mot de, de la fée, en gros, euh, René, euh, cette méthode de Tudor, des verticalités de droite à gauche, de gauche à droite, les deux pistons sur les côtés, euh, qui ne ressemble en aucun cas à la méthode de Jorge Sampaoli, puisque Jorge Sampaoli, c'était une méthode sud-américaine je te donne le ballon, tu me le redonnes, je te donne le ballon, tu me le redonnes. Là, on part sur, dans la verticalité. Est-ce que pour toi, va... hey, c'est dangereux Trois derrière. Exactement. Comment on va faire quand on va jouer contre Tottenham Parce que ce pas des enfants de cœur, c'est gens. Et comment on va faire quand on va jouer contre le PSG avec euh, Messi, Neymar, Mbappé des 3e Alors, euh, oui... Euh... Moi, j'ai tout le temps préconisé euh, la méthode de, de auparavant, droite au but. Oui. Et ça, malheureusement, <rire> Et je regarde plusieurs équipes, je me dis, mais c'est trop tactique. Euh, quand je vois qu'ils prennent le ballon, qu'ils se le passent oui. euh, horizontalement et tout, eh oui. les autres, ils ont le temps de se replacer. Exactement. Il n'y a plus ce, ce, ce départ. Il n'y a plus des demandes de ballon dans, dans les trous qu'il y avait auparavant. Oui, des côtés. Mais, Maintenant, ce qui se passe, c'est que on fait, on met des, des, des, des faux ailiers, de, je sais euh, pas des, des, ampères, pistons, qui des partent, pistons qui partent sur les bon, côtés. Alors justement, ces pistons, euh, est-ce qu'ils vont tenir le coup toute l'année Est-ce qu'ils vont tenir le coup pendant 90 minutes est ça. Est-ce qu'il ne faut pas avoir, disons, euh, au bout de 60 minutes ou moins, de dire, hop, il faut changer les pistons Il faut les changer parce qu'ils sont à la ramasse. Et justement, comme tu dis... Contre Tottenham, on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'eux aussi, attention, ils n'ont ils pas des gains. Ah, ils n'ont des des pas des gains, hein, ils ont hein, des clients. Et quand tu vas tomber contre, contre Paris, euh, contre les Messines, Neymar qui s'est remis complètement, parce oui, que le de Marseillais qui est a, entraîneur à, à Paris, il a dû lui dire, attends, où tu te mets dans le bain, ou alors tu, tu sors, oui. il a dû lui dire, attends, maintenant c'est fini, la rigolade c'est fini. Bon, donc, quand tu vas rencontrer ces gens-là avec... Euh, euh, comment on appelle ça, là Allez. Euh, qui, qui joue à 200 à l'heure, quand tu as un Mbappé qui court le 100 mètres à moins de 10 secondes, euh, ça va être dur. Surtout oui. que s'il y en a trois derrière. T'en as J'ai Je n'ai pas vu encore réellement les trois qu'il veut mettre derrière, monsieur Tudor. Mais il y a des rapides aussi derrière chez nous. Oui. Plus rapides que Mbappé, je ne sais pas. Mais ils peuvent la prendre. Oui, c'est sûr. Cette méthode de 3 derrière, moi, ça m'a jamais plu. Ça m'a jamais plu parce que. J'ai plutôt la, la méthode de. Ah, moi, c'est le 4-4-2. Le stopper, libéraux, machin, voilà, Ah, moi, c'est le, le 4-4-2, et... j'ai tout le temps aimé. J'ai tout le aimé, pourquoi Parce que euh, ça part de suite. Ça repart de suite en, en contre-attaque s'il y a lieu, mais je trouve que ça tient la route. Tadam Attention, ils ont acheté des joueurs en conséquence, de jouer un 3, 3, 5, je sais oui, moi, oui, 20, oui. ce qu'ils veulent, oui, oui, 3, mais 5, avec ce que j'ai vu moi depuis l'âge de 7 ans, jusqu'à maintenant, des droits au but, des des mecs qui partaient, oui. parce qu'il y avait des buts qui, qui étaient marqués, il y en avait des buts. Hein. J'imagine, René, le mot de la fin, c'est quoi qu'on souhaite à l'Olympique de Marseille ben, on souhaite de, de, faire, de faire comme l'année dernière, au moins, parce que, bon, mon point de vue, Paris Saint-Germain, euh, on ne pourra pas les décrocher. c'est pas cette année, je ne pense pas cette année. Mais, qu'on fasse un peu, un peu mieux que l'année dernière et qu'on leur titille un petit peu les, les crampons, les, hein, euh, qu'on leur dise « attention, on arrive, on est là, euh, je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus ». Après, qui est-ce qui nous gêne Je pense que Lance a une très bonne équipe. Oui. Euh, alors, puisqu'on en est là, excusez moi je, je vais Non, mais t'inquiète, c'est la passion, je, pense, je pensais qu'on aurait fait un effort pour Sékotouré. Ah, euh, Fofana, moi Fofana oui. Fofana, oui. Pour Fofana, parce que je l'ai regardé, c'est un monstre, ce C'est ah, un monstre. Ah, c'est un monstre. Il est monstre. Et il est capable de marquer un but de n'importe où. C'est vrai, c'est vrai. Moi-même, le premier, euh, j'ai été un peu. Un peu surpris de pas le voir l'Olympique de Marseille. Ah ouais. Et ça m'a. cest maintenant, si tu prends lui, qui tu sors à l'Olympique de Marseille Oui, oui. Parce ben que moi, j'ai. Il y a une, une... balle maintenant. Hein moi, j'ai mon joueur banque. chouchou, hein moi je le dis. Oui. J'ai mon joueur chouchou qui, euh, qui me plaît énormément. Je ne sais pas ce que, non, ce non, que mais tu, tu as dire passer. Moi, c'est Roger. Roger, ah ben oui, mais Roger. Roger, c'est un pitbull. Il a le mec dessus. Et tant qu'il a, il est, il est dessus. Il voilà. Je pense que c'est un garçon que dans, dans un avenir très proche, il sera en équipe de France. Après il y a Tavares derrière. Tavares clos derrière, voilà, ça, ça reste. Tavares deux derrière. derrière. Mais, Mais alors justement, on parlait des pistons, ces deux pistons, il n'y a pas de remplacement. Là. Non. Qui c'est qui y est... les remplace? Ils ont l'énergie pour combien de minutes Bonne question, hein? d'accord Exactement. Une bonne, bonne question. En tout cas, sur cette bonne question, René, je vais prendre rendez-vous avec toi pour tes 100 ans pour venir faire un reportage. Voilà. Donc, euh, dès que tu as 100 ans, je te téléphone. Et puis, je viens faire un reportage avec euh, Patrick. Il n'y a pas de programme. Et en tout cas, nous, on est hyper contents de t'avoir rencontré et j'ai presque envie de te dire merci. C'est moi qui vous dis merci d'être venu voir mon association. Et courage. Et, et courage. j'espère, alors je, je vais te dire quelque chose, tu sais que si tu veux faire euh, quelque chose au stade de vélodrome, tu es obligé de passer par l'Olympique de Marseille pour demander, tu le sais. Je ça. sais, voilà. je sais. Maintenant, si tu veux euh, autre chose que je mène ici, des personnes euh, handicapées, je peux te mener toutes sortes. Oui. Des non-voyants, des... Oui, oui. j'ai besoin de faire un repartage sur ces là Je suis ouais. très sensible. Euh, C'est euh, merveilleux, hein, je te jure. Ah non, mais, non mais, mais, mais, mais moi, je suis très sensible à ça. Et je pense que euh, mettre ça, je vais, le jour où je les ferai venir, je ferai venir un humoriste comme Ziz Dupanier, qui est une amie, ou un ami ah à moi, ouais, comme et tu ça veux. Ça, hein. ça, ça euh, et, et je voudrais mettre Ziz autour de ces et gens. À, alors ça, ça serait merveilleux pour eux. Et merveilleux pour moi. Merci René. Merci euh, Richard. Richard. Et puis à bientôt. À bientôt. Au Il n'y a pas de problème. aussi Au revoir. Patrick. Hein, ben, Patrick. Au revoir.